Faisons attention. Il pourrait y avoir des ennemis. Ah non mais c'est bon, tu peux pas le dire ça normalement. On le sait qu'elle a la compétence à l'étiquette. Oh mon dieu. Tu penses qu'il est mort T'as vu la blessure qu'il a On Va voir plutôt qui c'est. J'ai un fils en boue. Il est mort. Tu joues vraiment mal, hein Ah mais j'y crois pas, comme tu te fais avoir alors que t'es un zombie Ça va, hein, en plus j'ai même pas pu faire mon jet d'esquive. Des Il est pire que moi Toi tu la ramènes pas, déjà qu'on sait pas où t'étais Bah je savais qu'il y avait un zombie, je suis pas folle Non mais attends, tu savais qu'il y avait un zombie et tu nous as rien dit Ouais, vous m'avez rien demandé T'as pas demandé, on a pas besoin de te le demander Tu sais comment ça se passe, tu joues depuis 8 ans C'est vrai, tu nous as rejoint le 18 février 2004 bah c'est pas grave, ça arrive qu'on oublie de transmettre une information vitale et capitale à un groupe d'amis. moi, attends. moi, j'en Alors, tu t'en sors avec ton perso de danger là, tu y arrives oh Ouais, je galère un peu. Et puis je trouve même pas mon lutin qui disparaît. Ils sont chiants oh. ces livres. Ah, lutin qui disparaît C'est une nouvelle place Non mais c'est son déduire, laisse tomber. Je lui ai bien dit, mais bon, je <rire> faudra prendre un à... <rire> Hobbit, enfin un Hiflings, question de droit avec Tolkien. En plus, si tu lui mets la... la classe psionique... Greg, l'encourage pas s'il te plaît. Euh, c'est bon, il y a assez de classe et de race dans les, dans les bouquins. Fais-tu demander à Wizard qu'il te fasse un nouveau bouquin On peut C'est vrai Attendez, je voulais faire un mutant avec des griffes rétractives. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon bah, désolé, je vais partir. Parce ah que euh, j'ai un abruti de collègue qui a oublié ses clés de la galerie. Hein il peut pas venir chercher ici Non, il a pas de permis et il a pas de cerveau. Donc je suis obligée d'y Ah, j'ai oublié. Peut-être jouer mon personnage, c'est ça Ouais, il a pas de soucis. Merci. Bon, ben les amis, à une prochaine. Salut Ciao. Salut Mais son personnage, il peut être joué par le meneur de jeu Ouais, c'est pas vraiment un meneur de jeu, c'est un compteur. Parce a plus euh, euh, non, mais oui. Ok. Mais simplement, il lui fera faire que les actions simples. Comme okay. Madame meurt dans le clic. Exactement. Par exemple. Bon, reprenons. Euh, Greg, Tylan te soigne. Ok. Tu joues Tylan là Euh, oui. Attends, non, non, je suis plus. Euh, tu ferais mieux de t'occuper de ton personnage que de la partie. Pardon Rien, Pardon. donc Tylan sort un vaccin. <rire> un vaccin contre la zombification C'est nouveau Ouh. ça. Bah ouais, un vaccin c'est contre un virus ou une bactérie, ouais, j ai besoin les de zombies c'est ce... magique J'en ai besoin de ce vaccin, s'en fout que ce soit magique ou pas, j'ai besoin de ce vaccin sinon je meurs Putain je vais être un zombie pour la fin de la partie Non mais tu t'en fous hein, tu seras pas mort si t'as un zombie, tu seras mort vivant Tu vois le chat Schrödinger, pareil non, pire. <rire> mon pire Vos potes ont vraiment des noms bizarres <rire> Mais ça va pas marcher. C'est un vampire. Les vampires sont morts. Ouais, en plus. Silan sort un antidote contre la rage et écrase la tête du zombie qui t'a mordu. Mais ça, je voulais le faire, moi. Quelques xp s'envolent. Est-ce que je dois faire maintenant ce que m'a dit le professeur Ça, il t'a demandé quelque chose Ouais. Mais tu vas gagner d'expérience avec ça Euh... Non. Amener ses vêtements au pressing, ça te rapportera pas d'expérience. De c'est du roleplay. Mais attends, c'est valet si je me fais attaquer en chemin alors si tu combats et que tu survis, oui, tu auras des XP. Je me pas attaquer en chemin. C'est vraiment ce qu'ils disent là. Eh ouais. Bon. Alors, ta blessure te fait peut-être un peu mal, mais tout danger semble écarté. Mais c'est Tylan ou le MG qui parle là Je me demandais la même chose. Tu veux peut-être que je m'assois à sa place Mais ce serait beaucoup plus clair, ouais. Voilà pas besoin de t'énerver Mais je suis pas énervé, c'est lui là Bon on fouille ses poches Mais c'est Tylan ou c'est Léo Mais elle se m'a planté là comme un fruit, euh, si oui. je suis assis sur la chaise, oui Je suis Tylan. Ok. Moi j'avais compris. Toi, cherche ton butin et... Tu vas où bah, je sais pas, vous voulez peut-être la suite de l'histoire. Ouais parce que alors là, ce que j'écris, ça n'a juste aucun sens. Hein. T'es vraiment obligé de tout noter. Et si je le fais pas, qui va le faire Ouais, bon, bref. Bon donc vous fouillez ses poches et vous trouvez un portefeuille. Il y a le nom de John Farmer. Au moins on connaît sa profession. <rire> ok. Alors bah Tylan te frappe et tu peux euh, cocher deux cases. Euh... Et, et mon jet d'esquive, j'ai droit à un jet d'esquive. Et tu devais être sur la chaise pour le faire. Tu connais bien les règles. Voilà, là j'ai droit à un jet d'esquive. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu fais Quoi, ça t'a pas plu Là, je, je suis Tylan. Et attendez si ça se trouve, quand on change de chaise, on change de personnalité. Léo, il frappe Greg comme Tylan. Aouh Non, Tylan, elle m'aurait pas frappé. Non mais, c'est n'importe quoi, là. Hein. Euh, on fouille son appartement. Ah, Tylan Oui allô Ah salut Caro, ça va ouais, Je suis crevé là. Je suis en train de me chercher un truc à manger. Mais juste, euh, comment ça finit la partie Attends. Quoi Comment mon perso a pu mourir en tombant d'une chaise